C'est pas une tête, c'est bon? Ah bah non, bah non, ça me parle. Tu vois. Et tu vois, je reste. J'ai besoin. Je suis chien loup, quoi. Depuis plusieurs mois, je travaille sur un projet qui est en soi pas si ouf, mais ça me tenait à cœur de le faire. Bienvenue dans Prévalence. Prévalence est un projet dont j'ai eu l'idée il y a plusieurs mois. Le but est simple, réunir 200 joueurs dans la même partie de Top Gun. Et vous pouvez participer, mesdames et messieurs, en vous inscrivant maintenant sur le site prévalence.faresbichard.fr. Toutes les informations concernant la partie ou le projet sont disponibles dans l'onglet « Plus d'infos » sur le site. Le tirage au sort se déroule d'une manière un peu spéciale, donc bien évidemment, si vous voulez tous les détails, ce sera dans plus d'infos. C'est vraiment pas compliqué, vous suivez les étapes et vous recevrez un message Discord à la fin de votre inscription. Les inscriptions débutent maintenant et vous avez jusqu'au 24 avril pour vous inscrire. Le 24 avril, on fera un tirage au sort qui se déroulera en live sur ma chaîne Twitch. La game se déroulera le dimanche 28 mars à 21h sur ma chaîne Twitch et sur les chaînes des autres Youtubers qui seront présents. D'ailleurs, si vous êtes vous-même Youtuber ou Streamer, n'hésitez pas à m'envoyer un MP pour participer, ce sera beaucoup plus simple que de passer par le site. Le tirage au sort se déroule d'une manière un peu spéciale, si vous voulez tous les détails, ce sera dans plus d'infos. Mais pour vous expliquer, les gens qui sont sub à ma chaîne Twitch ont beaucoup plus de chances d'être tirés au sort. Ça me permet bien évidemment de remercier les personnes qui me soutiennent tous les jours. Je remercie bien évidemment toutes les personnes qui sont là pour m'aider. Mesdames et messieurs, mes chers compatriotes, ça vous avait manqué hein, un petit peu, non Rendez-vous le dimanche 28 mars à 21h pour Prévalence. Après cette annonce, nous pouvons débuter cette game de LG UHC. Et d'ailleurs... C'est une masterclass. Je vais voir sœur. <rire> sœur avec sœur. Oh, pas sœur, pas sœur, pas sœur! <rire> ok. Ah. Bah, du coup, tu sais que je suis pas sœur avec Samy. Y'a un mec à côté de moi là. Il faut se calmer là, monsieur. Je l'ai entendu. Allo? Si tu ne parles plus. Et que je te trouve. Je te tue. Allo? Allo? Ouais. Il y a un écho en plus. Je t'entends. Je ne dirai aucune information à, bah, par rapport à mon rôle parce que je t'entends. Allô, Allô Ah bah... <rire> C'était quoi la probabilité Aïe, aïe, aïe. Je t'entendais pas. Avec quelqu'un là-haut. Allô Oui, je reviens Bon, le, déjà le montreur n'est pas ici. Attends. Salut Ça va, mec Alors toi, par contre, mec, on est d'accord euh, qu'au début, tu m'as entendu. Non. Il a payé la bouffe. <rire> oh, j'ai cru que tu me tapais vraiment. Allez, on va MLG. Oh, t'as pris les... des dégâts là, si Si, si Les a pris, là non, hey, il a pas mais... pris, il a pas pris, il a pas pris. Non, t'as pas pris là. Si, non, non, t'inquiète. Ouais, si, j'ai MLG, j'ai MLG. Non, mais en vrai, en vrai, je te crois, mais genre, vas-y, reprends-en un, un pour voir là, genre là maintenant, genre bizarre. Tiens. De quoi, de quoi Et genre, genre toi, tu fais ça, genre 4 blogs, puis tu tombes. Tu non, gros, non, bah non, ouais, ouais, bah, bah, je fais bah, ça. Bah oui, si tu veux, ça, je peux le faire, vas-y. Ça veut dire qu'il est quel rôle euh, Toi, tu vas trop là, mec. Enfin, tu vas mourir, mon gars, si tu tombes. Non, mais je vais MLG. Ouais, ouais, ouais. ouais Vas-y moi aussi les gars, regardez, je vais m'aider Non mais tu vas tu le réussir C'est, tu vas... Non, non mais en vrai, ouais, le revoir, bon, laissez-le vraiment, je, je, je vais m'aider Let's go Il a rien Non, vu. ah c'est ma première fois Oh oui vas <rire> <rire> <rire> <rire> ah, première fois. Oh, oui. <rire> D'accord En fait, si tu veux, ok frérot, je sais pas si je peux te faire confiance Elle lui révéler l'information du siècle Ça va Ouais toi Ouais Qu'est-ce qui s'est passé T'entends pas Chérim Non c'est juste que je parle pas. Qu'est-ce qui s'est passé oui, oui, oui. Ouais d'accord. Chérim c'est toi qui l'as tué. Bah c'est toi qui l'as tué. Oh pas du tout Si <rire> <rire> Oh merde Chérim euh, Chérim viens bon. Hum? Ouais. Euh. Okay. Euh.. Ok. Euh. En gros si tu veux. Euh. C'est sur la mort de Nariès. Euh. Il est juste avant qu'il traîne avec Jerry, et... mais. Edward. Et il est mort juste après. C'est ça non quand même. <rire> Et Dorf il est méchant aussi hein. Il traînait juste après avec lui hein. si vous mettez, Ok ok les... je prends les gaps. Voilà. Je veux juste les battre s'il vous plaît. Ok ça bon mais je les ai. Je voulais les gaps, je voulais les gaps. Euh, du coup Dorf est méchant aussi hein. Ouais, je... euh... Dorf D'abord oui. C'est cramé hein. On revient pas à zéro hein. Tu me baragouines là. Je ne suis pas le garou quoi. Vraiment mec genre t'es vraiment con... Comme... Ouais... Bah ouais, reviens, si reviens t'es ouais. mort, reviens t'es mort, hein, vas-y hein. Je me reviens, si tu peux le oui. Vas-y, vas-y, on verra bien. C'est quoi cette technique de merde là Je reviens, tu peux voir, vas-y, vas-y, on verra bien. Vas -y, vas -y. On verra bien. C'est quoi cette déclinée de merde là Viens, vas-y. Je t'avais dit quoi Je T'avais dit quoi Non, non, c'est moi qui le saute en premier. Je pas. On se retourner, hein. On ne croit pas en fait pour voir Mais vraiment, mais, mais, mais en fait, je, je me crois moi en fait, pas. Ah, d'accord, ok. C'est bon ah bah là maintenant bah ça me parle tu vois Par contre c'est que genre, je n'ai vraiment rien fait hein, avec la, la, la Oui bon Il était quoi Ah ça sent Ouais y'a toujours, toujours un monde où tes voleurs Bah voleur tu m'aurais fait apparaître dans la liste Attends y'a quoi comme prend solo Et je En fait ils sont tous morts putain Bah oui je crois mais arrête de chercher un truc hein Eh ah, mais j'aime bien j'aime bien moi tu veux quoi Tu Tu que hein. Il faut juste que quand tu croises les autres, tu, tu leur dises que voilà quoi. Parce que bah ils vont me sauter s'ils si me voient qu'ils sont à 4 l'un à côté de l'autre et que... C'est un qu'ils dit comme ça. Vrai, quoi. Juste, tu lâches quoi. En vrai oui, tu fais faire ça. Hein. Vas-y, je leur dis la chose. En fait, je sais pas s'il me fait totalement confiance ou... Okay. Qu'est-ce qui s'est passé avec euh, Siles du coup Ouais tué. c'est vous qui avez tué Shérim ou pas Pas moi, je crois que c'est Parce que le truc en fait c'est qu'on C'est moi qui ai tué C'est moi qui ai tué Shérim C'est moi qui ai tué Shérim je l'ai fight en fait Mais en fait, il m'a vraiment attaqué pour rien Parce que sinon j'ai peut-être des infos mais je sais pas si je peux vous le dire quoi tu vois Et chez Bichard j'ai des sub donc Cadeau Ok Ok ok T'as de, de, de les deux pouces comme ouais ça. Non, mais avec reste, pas avec nous. reste pas avec nous. Ah, T'es oui. okay. cramé, mon gars. Et il est avec nous, lui. Et il est chiant. Ok, ok. Ouais. Je suis cramé. Proche cramé. Euh, ils t'ont entendu avec eux. Ok, viens. Okay. C'est comme tu. Ok, ok. Trop bon pour eux. C'est au 26, les gars. Vous l'avez eu oh, Oui. Et de quoi que je reste j'ai Il fait peut-être chien loup quoi. <rire> <rire> Mais gars, venez ah ah ah lg C'est qui, c'est qui ah ah lg c'est Dwarf, <rire> 3G, les gars J'ai ah ah ah J'ai ah ah ah ah ah ah ah ah J'ai ah ah J'ai ah ah J'ai ah ah ah ah ah ah et, <rire> et euh, mine, euh, mine, euh, ouais, bon. ah <rire> Confie le, le, le, le Onix. et l'ONX. Et arme, apparemment. Euh, je, je suis sous terre, je suis en deep down et. Genre, je me suis visité par toi, et je, je sais pas trop qui. Il y a. Baby, Aqua EP et, et. Baby Alpha. X, ceux qui sont en LG. Alors, on Il a fait. Oh T'es <rire> sérieux, gros C'est qui <rire> Ah, bah, tu l'as pas one shot donc. Donc, je l'ai pas one shot. <rire> je te jure, merci le salvateur. Hein. Sérieux <rire> Pourquoi t'as voulu me taper gros C'était un petit troll, ça va Ça va le joulou C'est va, alpha l'ONX, ah bah voilà, bah on l'a tout le monde alors Ah bah ils sont aidés eux Allez go, ils... go hein. Bon l'ego, c'est bon non, mais moi je hein. C'est... la nuit hein Par contre Bichard il est méchant il est assassin Bichard Bah il est mort Il est mort, quoi. Il, il est, est, mort, est assassin, pas... Il est voleur assassin... wesh Ah c'est possible ça aussi, mais bon... Ce qui expliquait pourquoi il m'a tapé, mais bon... Été, ça aurait été insane si c'était voilà, vrai. Ah, c'est sûr. T'as un peu de, de gap, euh, de... J'en ai que deux. Il y en a un troisième. Est... Au moins il a. Plus ou moins donc, euh... il descend. Il est là, là, là Ouais. Oh la la. Il est portugais ou quoi Sans plus autant, là Ah non, c'est même pas d'or Qui okay. Confi, wesh, bah Pas ah, il est méchant, les gars. C'est pas grave, confie les méchants. Ah, oh, d'autres, okay. <rire> oh, suis... j'ai geeké. on est mort d'achat. Je veux bien euh... les gars, s'il vous plaît. J'ai plus de gars. Je vous en donne. <rire> ah, y'a un arc, je pense. Là, quelqu'un là, pas la peine de me buter. La team des loups est trop forte. Ah, d'accord, c'est pas grave. Ouais, je suis solo, je suis solo nogal depuis tout à l'heure, les loups m'ont directement cramé des loups. Et solo, du coup, tu serais. Bah, si je connais la team des loups, forcément, je suis sale. Ouais, LGB. Hein. Exact. L'ONX, il revive. Toujours je... en ville, salvateur parce qu'il m'a salvaté, ça m'a bien aidé en vrai. Oh putain, j'ai. Ouais, c'est toi le premier, du coup, à avoir été salva. Okay. Ouais, c'est moi. Moi aussi m'a salvaté. Ah, peut-être le troisième, moi, du coup c'est lui. L'orage et Ah, ils étaient tous les dents. Ah, mais c'est pour ça, du coup. Ah, mets-toi, mets-toi. Ouais, j'ai. Vous avez le rôle de. Ah, bah, il y en avait un qui était prêtresse. Je pense que Kaishi était prêtresse parce que je vois pas. Ouais, je pense aussi. Moi, c'est Luc, Attends. Si. Il. Voilà, je l'avais dit. Bon, euh. T'es sûr, c'était lui. C'est Swart qui l'a eu. Ah, voilà, on avait raison. Ah. On Vraiment? Oui. <rire> ah, c'est bon. On est partout, les gars. Aïe. Là, on, on était 4 justement. Faites gaffe à ah, pas Qu'est-ce qu'il quest mis un coup, hein. Ouais, voilà, ouais. C'était sûr. C'était certain. Ah non, vraiment. Okay. Joulou? Polo C'est moi, c'est moi, c'est moi Polo Non, c'est mine, mine machin, tout seul Tu tues, hein Oh, fiché, j'ai ah, merde. merde. là, ça va être dur, hein Oh là ça va être très dur hein. Sam Ouais Ok, je t'ai protégé, c'est moi le garde Ok, d'accord, ok Bah du coup c'est... Ouais, ok Bah j'avais quand même il... T'as mais... encore, as encore le, le... une vie là Ouais, ouais Ok, et viens on fonce, ils sont là-haut J'ai plus de j'ai plus de Tiens, tiens, je peux t'en passer plein Allez. Merci, merci, c'est On y va, <rire> il faut que tu fonces dans ta. Il faut que tu prennes le 1v2 Ouais, ouais okay. Tu prends le 1v2 et tu t'empo Pendant que moi j'essaie de t'en tuer un Vas-y ah, Ils sont là-haut ah, ah, derrière, derrière, derrière ils deux, les de deux. Il quoi. C'est pas bon. Bonjour Oh, il est où Il est, où il est où Allez, Sur moi. Il est où sur moi. Bonjour Bon tous Mon gars <rire> Je... Salut On mon gars peu, Attends Ouais t'es sous moi là La broc La broc bah, en vrai je te conseille de me fight maintenant avant que lui me retrouve quoi mais... C'est pour ça que je viens, je me dis que je te laisse une chance, tu vois. T'es volant Béchard Attends laisse finir, laisse finir. Je suis un carton. <rire> oh le bad. GG Oh c'était tellement un... chaud C'était un... tellement un... chaud Oh, une aïe aïe aïe En fait la game était tellement privine mais quand Bichard après il s'est passé passer pour chien loup oh, un... ah ouais, ouais, ouais c'était c'est ça qui a tourné la game c'est le fait que je me fasse passer pour chien loup oh, oh, C'était une bonne game Et du coup j'allais juste voir que... Hop. Oh, oh, oh Oh D'accord Ah non par contre je vais